Du coup, Hubert, tu as replanté des nouvelles parcelles de pommiers. Ouais, ouais. euh, sur quelle parcelle tu les as mis Comment tu as choisi cette parcelle ah, Déjà, il faut, on met ça sur les bonnes, les bonnes parcelles. Hein. On ne met pas ça sur des parcelles qu'on dit qui n'ont aucune valeur ou tout ça. Il faut mettre ça sur du bon terrain. Parce que le pommier, c'est comme une plante... Euh, une culture, hein, ça se cultive donc il faut du bon terrain. Oui. Donc à l'abri, essayer aussi de ne pas mettre trop ça en... près des cours d'eau parce que nous on, on est près de l'Oise oui. donc il euh, y a plus de, de gel. Il hein. ah, oui. y a plus de gel en bord de l'Oise donc il faut essayer d'écarter de... un peu le, le verger de, de, du cours d'eau. Plutôt versant sud, versant bon. nord bah, ou... Plus versant sud, là c'est bien exposé quand oui. même. Oui. À... Oui. <rire> Et quand tu disais bonne terre, bonne ouais. terre, c'est quoi concrètement bah, bonne Comment terre, te euh, cacher, pas, pas de cailloux, pas trop, pas trop, de cailloux parce que ah. des terres profondes quand même. Ouais, ouais, ouais. Limon argileux, bon après un pommier, ça, faut que les racines puissent puissent aller chercher l'eau. Mmh. Ouais. Ok.